Oh, coucou YouTube T'es en train de faire une tulipe, et d'un seul coup, il y a un mec qui m'a interpellé. On a fait une partie, tu vas voir, tu vas te régaler. C'est ce Résurgence, Quatuor, il fait nuit. J'espère que tu vas kiffer. Like, commente, abonne-toi. Bonjour. Attends, ils ont encore changé les côtés ça chauffe, Ça chauffe. chouffe oh, Allo allo Tranquille Tranquille ou quoi Ah ton micro il est affreux, ah, mais, ça micro, va. Il est affreux mais ça va le, Normal j'ai retiré la mousse Allez parti à me d'or T'as fait quoi T'as roule t as t as voulu... avec la mousse T'as roulé la mousse T'as roule la mousse <rire> <rire> Ah le fou bâtard. Là, en fait, j'entends en, fait tout chez je toi. Mec, j'entends ma voix en double, j'entends tout. Double, y a moyen que, moyen que tu désactives Y a moyen que tu désactives C'est bon, là Test Allo, allo Test Allo, allo Ah non. Attends, attends. C'est peut-être parce que le microphone il est fort. Ah, ça serait mmh, trop non, bien que t'arrives à la régler, sinon je là, dois remonter. Attends... AAAAAAAH C'est bon, là Test test test Test test test Bah non Test test ouais. test test test Tu t'entends pas en double gros T'entends pas en double gros Non Tout ce que je dis c'est en double c'est en double Ouais ouais Ouais ma biche Ouais ma biche C'est bon, Paul, Test, test, test Ouais, c'est bon, poulet, c'est bon, bon c est, c est... Oh là, oh là, oh là Moi, tu sais comment je dis que c'est bon C'est carré Carré rond triangle. Ouais, calme-toi, par contre. Tu bah, dis dit carré rond triangle. Si lui, il est pas retourné, les gars. C'est bon, j'ai acheté, Brigand, là. J'ai déjà acheté, pétale. Qu'est-ce que tu racontes okay. Ah ouais, c'est vrai. Oh, il y a un chien là-bas. Je vais lui perforer le bide, frérot. Là aussi, il sur le toit, là. Et dans le bâtiment, là, ça se calache à moi. En plus, il se laisse tomber. Frérot, la tu Oh, j'ai l'impression c'est chez moi. C'est chez moi. Tu sais comment ça calache Même ambiance à la maison. C'est ça qu'on veut, hein. J'ai lavé les mecs dans la maison, je sais pas ils font quoi. Là-bas, il y en aura plein. Il y a une chim. Jure. Mais je te préviens, les cailles ne sont pas chauds du tout du tout du tout du tout du tout du tout tout. C'est de ta spue elle parle connais. pas de toute façon. Non mais connais. en on était en chat vocal. Sérieux là Je suis venu parce ouais. que je te connais. Ben ouais. j'ai vu ton micro il bouger je me suis dit ouais je suis ouais. machin. Je fais... Toi tu fais plaisir. C'est deux putes par contre, j'ai envie de lever. lever. Je joue une fois par an à la play. Oh putain Faut pas que tu meurs chou Oh c'est Oh le dia Luffy de pas mourir va lui un message bip le bip le oh. T'as roulé quoi du coup là Un petit truc t'inquiète donc... On a eu blâmé comme tu dis toi dans... La bêche, la bêche. Y'a oh, que ça, y'a que ça, y'a ça. Vas-y, mais du coup, t'as pris du marron ou du vert Et deux en même temps. Ah, t'as ah, royal, ma gueule. Ouais. Ah, toi, t'es bien, là. Et alors, Je suis, euh, dans, le dans le tunnel. Jure ça arrive sur vous. C'est bon les brigands ils ont tué tout le monde. Non non non non il en reste. Non t'es un menteur. T'as tué tout le monde. Bien sûr j'ai je tout le monde. Tu m'as pris te... pour tes deux deux lobes ça là ou quoi Dans la maison en face, fait, juste dans la porte. Il a couru comme une petite salope. En fait c'est quoi Et je lui apporte un 10 grammes, il va dans ouvrir. Dans Il craque le mec à l'intérieur. C'est un grand mot ma gueule un petit tour de vague ou Fais pas ça, fais pas ça okay, Tu l'as oh, tiré la caisse, elle est pas à toi Voilà mais es... toi t'es un vrai brigand Il me reste 4 balles brigand, Il reste 12 personnes Je pense que ça va suffire J'ai raté un film Merde bah, je suis pas comme le mec du film Je remonte vers toi ou pas Oh t'as cru T'as cru j'étais euh, J'étais qui là C'est <rire> moi tu veux soutiens on est là Regarde là, là. là ça saute déjà Je veux pas de soutien Y'en a, là, dans le coin, il soutiens Le soutien, t'as besoin d'aide. Moi, j'ai pas besoin d'aide. Dans le coin, là, pile dans le pin. C'est bon, je te dis, j'ai pas besoin d'aide. Ah Vas-y, je vas me tire, j'ai une commande. Salut. Vas-y, salut. Moi, ouais, ça, c'est la game de ma vie. Ouais, faut qu'on fasse pas, gros, je suis même gros. Tu vas jouer vite. T'inquiète. Joue vite, mais efficace. T'inquiète.